J'ai hâte de la voir. Il paraît qu'elle est sublime. Notre agence immobilière nous attend. Ah, voilà notre agence immobilière. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Alors déjà, je vais vous montrer comment marche cette sonnette. Il suffit d'appuyer sur ce bouton. Et voilà Oh, super Maintenant, rentrons. Donc vous avez trouvé une place. Ça, c'est déjà bien. Là, la boîte aux lettres, on est au numéro 4. Alors, euh, la maison comporte d'une cuisine comme toutes les maisons. Donc euh, voici la cuisine avec un îlot central. Et euh, comme vous le voyez, là, il y a une porte qui donne sur la terrasse. Nous voici à présent dans le salon. Alors euh, les propriétaires, euh, ils sont d'accord pour vous laisser euh, le canapé, euh, les meubles et la télé. Bon, maintenant, passons à l'autre pièce avancez monsieur nous voici dans la première chambre cette chambre comporte une salle de bain maintenant montons voici la deuxième chambre qui n'est pas aménagée passons à l'autre pièce qui donne sur la nous ils ont une deuxième salle de bain qui est un peu plus qui fait un peu plus salle de bain voici la troisième chambre bon maintenant je vous emmène à l'extérieur maintenant nous voici sur la terrasse qui donne sur le jardin et une terrasse en, en bas pour manger Alors moi chérie, je trouve que cette maison est très spacieuse, très jolie. Et toi, qu'est-ce que tu en penses Oh oui, je la trouve superbe Nous allons en discuter et en parler avec les enfants. Les enfants, aujourd'hui, nous avons visité une maison et on va certainement l'acheter euh, dans quelques jours. Et on la trouve très jolie parce que notre maison maintenant là, qu'on a, et eh ben, elle est beaucoup trop petite et euh, j'espère qu'elle va vous plaire. Oui, youpi, trop bien, super. Oui, elle est trop belle la maison. Alors Mélanie, voici notre nouvelle maison. T'as vu le balcon comme il est chouette Oh et puis regarde les hommes, ils sont en train de déménager. Oh et puis les enfants les aident aussi. pour regarder la télé. Merci Mélanie, merci Romain. Sans vous, on n'aurait pas réussi à aménager notre nouvelle maison.